Eh merde, on se les gèle ici. Euh... Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon Effectivement, c'est le donjon de Nahalbuck. Il a pas l'air terrible. Faut pacifier, hein, qu'à... personne en est ressorti. Ah bon Faut dire aussi que personne y est entré. Bonjour, bonjour. Ah, voilà l'elfe. Oui, oui. C'est moi Et qui est ce petit personnage Je suis un homme, connasse ah ouais Mais quelle horreur Mais ta gueule s'il vous plaît, commencez ça, pas à vous battre voilà, c'est déjà le bordel Vos gueules a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Vous m'attendiez Tu viens pour le donjon Certes, je suis le voleur. Oh, vraiment. Ah, mais qui voilà donc Je suis la magicienne. Et voilà l'ogre. Et on comprend rien quand il parle. Je vous ferai la traduction. J'espère bien. Salut. Tiens donc, un paysan. Je suis un barbare. Aucune différence. Je crois que c'est ça la différence. Ouais. Euh, il est con. Bon, alors est-ce que vous avez bien tous votre équipement mais Bien sûr qu'on a notre euh, est -ce équipement. Est-ce que vous avez des torches mais Bien sûr qu'on qu a des torches. Les... Parce que vous manger. avez à boire et. et bien sûr qu'on a de la Est-ce que ça. vous avez vos armes et. et bien sûr qu'on a de Mais tu vas la fermer, oui ah Mais quel chiant ce nain Qu'est-ce qu'il a Il a envie de chier. Ah, c'est malin, il aurait pu faire à l'auberge. Bon, vas-y, on t'attend. Brudaf Ah oh là là. Les ogres sont sensibles. Rien à foutre. Les ogres sont parfois poètes. Ça nous intéresse pas. Mais il pourrait aller plus loin quand même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 Qu'est-ce qu'il dit Il a terminé son sandwich. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Qu'est-ce qu'il a encore, la Uri Il dit qu'il a soif, maintenant. Et qu'il boive, et qu'il fasse pas chier. Mais j'en ai marre, il fait froid, je me barre. Bon débarras Elna, reste avec nous, sinon tu vas faire plaisir à l'elfe. Pour l'emmerder, je vais rester. Rien à foutre, moi je vais ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce que tu fais Eh bien, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo, ça va être discret comme entrée. Nickel conne Vous voyez, ça marche. Euh, mes amis, la porte est ouverte.